Salut à toi, Seigneur de guerre, c'est Rob, tu es sur Commander TV et si ça parle. Wargame. Je suis en compagnie de Benoît qui nous vient de Warhammer Paris 14 et ce soir on vous présente. Warcry, donc le jeu d'escarmouche dans l'univers des Jossimar. C'est parti, les amis. Et c'est parti pour la présentation du jeu Warcry. Donc avant de commencer, bien évidemment, euh, on remercie. Warhammer Paris 14 qui, euh, bah par la présence de Benoît, vient nous présenter le jeu. Euh, donc on a une, une super belle présentation avec un jeu qui est complètement peint. Donc ça, c'est vraiment un plaisir. Donc un gros coucou et un gros merci à eux. Et on passe bien évidemment à la présentation de ce jeu. Donc Warcry, c'est un jeu d'escarmouche. Donc un jeu d'escarmouche, c'est un jeu qui se joue avec des petites bandes. Là, en l'occurrence, eh on est sur une boîte de base où vous faites l'acquisition eh d'un plateau de jeu de décors de deux factions, une de 9 figurines, une de 8 figurines, ces deux factions-là ont un gameplay qui est relativement différent, on a une faction qui est plutôt tank et l'autre qui est plutôt mobile, même si après il y a plein de subtilités que vous allez découvrir eh bien, dans cette vidéo-là. Et ensuite, eh bien, euh, dans la boîte, vous avez tout le stuff pour jouer, vous avez le bouquin de règles, vous avez les cartes qui sont inhérentes eh bien, à chaque figurine, à chaque faction. Euh, et aussi, particularité de ce jeu, c'est qu'on a eh bien, des bêtes, c'est-à-dire c'est des figurines euh, qui n'ont pas vraiment d'allégeance et qui se retrouvent un peu au milieu de, de cette de ce, ce bataille de gang un petit peu. Et, euh, et qui peuvent être pris par l'un ou l'autre euh, des deux joueurs. Intéressant de placer en termes de fluff euh, ce jeu-là, comment on le situe dans Age of Sigma Alors comment on le situe euh, Pour l'instant, ce sont principalement des bandes du chaos qui s'affrontent dans la cité de Hallpoint, c'est-à-dire un point de convergence du chaos dans les Royaumes Mortels. Cela dit, beaucoup d'autres factions sont de la partie, avec euh, en tout neuf factions des autres Grandes Allégeances, ouais. comme les Stormcast, le Doctor of Kane ou les Gobelins. Ok. Alors, il faut savoir qu'il euh, y a deux factions qui sont présentes dans la boîte de base. Et ensuite, il y a six autres, euh, six autres bandes qui ont été présentées. Et est euh, aussi en précommande euh, les decks de cartes qui vont permettre eh bien, de jouer, comme tu dis, euh, bah, les, euh, les Stormcast, euh, les, les Nighthaunts euh, et, et d'autres factions. Donc, en fait, ces factions-là ne seront pas présentes avec une bande à proprement parler euh, dans une boîte avec des figurines. Mais là, ça va permettre en fait, aux joueurs d'Age of Sigmar, qui ont des figurines, euh, de pouvoir jouer à ce jeu. Donc euh, pour commencer Warcry, il y a évidemment la boîte 7 de débutants, qui contient tout ce dont on a parlé tout à l'heure. Ouais. On peut aussi commencer avec euh, une bande de figurines, notre armée et le livre de règles. Tout simplement. Et un adversaire, avec un gang lui aussi. Yes. Euh, en tout cas, euh, on ne va pas faire d'unboxing dans cette vidéo, puisque ce n'est pas le but. Euh, nous, à Commodore TV, on est vraiment porté sur le jeu. Le but, c'est de, bah, de faire une première lecture déjà des règles et de voir euh, nos premières impressions. Donc, c'est ce qui va se passer dans la suite de la vidéo. On va vous présenter euh, bah, les fondamentaux des règles et on va faire une partie playtest sur cette vidéo-là. Euh, néanmoins, intéressant quand même de parler euh, bah, de ce qu'on a lorsqu'on achète cette boîte-là, puisqu'on est sur un investissement de 130 euros qui, qui commence à être un prix de référence pour, euh, bah, globalement, pour vraiment les gros starters de jeu. On s'aligne sur ce que peut être euh, Black Fortress euh, par exemple pour, pour n'en citer qu'un euh, ou bien sur d'autres éditeurs de jeux on se retrouve, euh, en l'occurrence euh, par exemple Game of Thrones, c'est aussi un starter à 130 euros donc il faut savoir qu'avec ce starter là généralement on a beaucoup de choses là pour ce jeu là c'est euh, très fourni clairement moi je trouve que c'est vraiment très fourni euh, tout le stuff des tokens, des cartes est présent. Euh, on le sait très bien, de toute façon, de la part de Games Workshop, on n'est jamais déçu sur, euh, bah, sur l'aspect visuel, sur toute euh, la, conception, euh, la conception intrinsèque du jeu. Donc euh, bah, tout dans la boîte de base est là pour vous mettre dans l'ambiance euh, bataille de gang dans cette, euh, dans cette cité du chaos. Et après, en termes de figurines et de décors, donc on a une boîte qui est quand même assez fourni en décor, c'est même très bien. Hein. Ouais, c'est vraiment cool. une de jeu complète. Ouais, moi je les vois. Franchement, je me dis en plus je peux les utiliser à 40 k pour faire pour faire de la ruine de la ruine gothique mmh. euh, lambda. Donc euh, donc ça c'est cool. Les décors les décors sont, sont assez conséquents. Là en plus on n'a pas mis tout sur la table parce que sinon après il n'y a plus de place, on se voit plus. Euh, et, et je note aussi qu'ils sont exclusifs à la boîte décors. Ouais, on les a pas on les a pas dans un, dans un screw à part. C'est ça. Ok. Et après, bah, on a nos, nos deux bandes, donc on en a dit une de 9, une de 8, ce qui nous fait bah, 18, 17 figurines. Et après, on a bah, 6 bêtes là et 6 Fury, donc euh, wow, on, a une, on a une bonne, une bonne a une trentaine de figurines. Ça, hein on a une trentaine de figurines, plus les décors, plus le petit plateau. Il sera en vente le, des plateaux euh, annexes, c'est ça C'est ça, ils sont déjà en précommande actuellement. Ah ok, euh, super. Donc, euh, comme ça, l'expérience va bah, continuer sur différents terrains, ouais. différentes cités, ce qui est cool. Ok. Et on va en profiter d'ailleurs d'avoir euh, d'avoir quelqu'un de, de Games Workshop euh, à travers ton expérience bah, à, Warhammer, à Warhammer Paris 14. Euh, ce jeu-là, est-ce qu'on peut s'attendre à un jeu qui va être suivi, euh, comme on le voit, parce que Black Fortress, moi je l'ai testé, je trouve que c'est un très bon jeu, euh, c'est pareil. Et euh, ce qui est intéressant, c'est que bah, le jeu n'est pas un one-shot. Euh, pour comparer un petit peu à Speed Freaks, qui est vraiment un jeu one-shot, euh, là, à quoi on peut s'attendre sur Warcry Alors Warcry, déjà, c'est un jeu d'escarmouche, mais ça reste un wargame, c'est pas un jeu de société. Ça va être le même public que Necromunda ou Kill Team. Ouais. Un jeu d'escarmouche pour les passionnés, mais qui est aussi très facile à prendre en main. Ça permet aussi de s'initier rapidement ouais. et d'utiliser ses figurines Age of Sigmar dans un autre jeu. C est, c est, je, je pense d'ailleurs que c'est un point névralgique pour ce genre de jeu, euh, il faut réussir à trouver l'équilibre entre l'accessibilité des règles et la finesse de jeu, parce qu'il il ne faut pas que l'accessibilité des règles rende un jeu caduque ou inintéressant au bout de 2-3 parties, c'est ce qu'on va découvrir bah, à travers les playtests, et on se retrouve à la fin de la vidéo pour un petit débriefing sur bah, le, le premier ressenti après, après mon dépucelage à Warcry. Et bien c'est parti c'est parti les amis. Partie playtest de présentation du jeu Warcry. Le fonctionnement de ce jeu commence bien évidemment par déterminer quel va être, ben quel va être le scénario, donc quels vont être les objectifs qui vont permettre à un camp ou l'autre de gagner. Pour le scénario qui va être présenté, on a fait un objectif très simple, vous avez sur la carte trois objectifs qui sont disposés au centre et c'est le joueur qui contrôle le plus d'objectifs à la fin du round de 3 qui gagnera eh bien, cette, cette rencontre, cet affrontement, cette bagarre, je ne sais pas comment on peut appeler ça dans Warcry. On a déterminé le scénario et ensuite on va déterminer eh bien, euh, le placement des décors. Le placement des décors qui est dans cette configuration là, il a été customé pour cette partie de présentation. Le jeu est fourni avec un set de cartes qui propose différents types de euh, placements de, de décors. Après le placement des décors vient le choix de la zone de déploiement. Donc encore une fois pour cette partie de présentation, on a fait une zone de déploiement custom. C'est à dire qu'on va se déployer eh bien, euh, dans les 10 pouces ici et dans les 10 pouces ici. Toujours dans la boîte du jeu et est fourni... Un deck de cartes de déploiement qui est tiré aléatoirement, donc le déploiement aussi est dépendant d'un tirage de cartes. Et ensuite, une fois que le scénario, que les décors et que les zones de déploiement sont déterminés, la partie va pouvoir commencer. Ça va commencer avec un G2D d'initiative, mais avant ça, on va vous présenter les factions qui sont jouées Aujourd'hui, On va commencer par présenter la faction des Iron Golem qui est jouée par Benoît ce soir et on va aussi par la même occasion vous présenter le fonctionnement global eh bien, des factions et des figurines. Pour chaque faction vous allez avoir cette carte d'aptitude, donc euh, aptitude Iron Golem avec euh, les différentes euh, eh bien, les aptitudes spéciales que vous allez pouvoir activer tout au long de la partie. C'est aussi ce qui va faire l'essence d'une faction et qui va vous permettre de déterminer bah, le style de jeu propre à, aux unités. On reviendra sur cette carte plus en détail après, on va de suite passer sur les figurines. Pour la partie qui est jouée aujourd'hui, on part sur un format euh, dans les 500 points, c'est une partie, euh, partie playtest, donc là pour les Iron Golem on a 480 points. Vous avez la valeur des points des figurines qui est ici et euh, chaque figurine a une carte de référence qui euh, relate toutes ses caractéristiques. Euh, ce qui est intéressant de savoir, c'est que pour une même figurine, on peut avoir différents types de cartes euh, qui va représenter les divers équipements que vous allez pouvoir stuffer. C'est ce qui va vous permettre en fait de personnaliser aussi votre, euh, votre armée, votre bande, votre gang. Alors, passons de suite à l'intérêt des cartes qu'on va retrouver là. Donc, bien évidemment, vous avez le visuel de la figurine qui est en référence avec euh, eh bien, cette, euh, cette figurine qu'on a dans la boîte de base. Et sur cette carte, qu'est-ce qu'on va avoir On va avoir... On va avoir la valeur en point, comme je vous le dis tout à l'heure. On va avoir un marquage aussi. Le marquage de la faction et le marquage spécifique au rôle de la figurine dans, euh, son, dans, sa, dans son gang. Et, euh, et cette, ce marquage fera référence aussi à des marquages que vous allez pouvoir retrouver dans certaines aptitudes. C'est-à-dire qu'il faut avoir le marquage de la faction plus ce marquage-là pour pouvoir activer cette... Capacité Si. D'accord On a le, le marquage qui est ici qui est en référence. Voilà comment cela fonctionne. Donc, ça veut dire que l'aptitude la, Bélier vivant ne pourra être jouée que par cette figurine puisqu'il n'y a que cette figurine là qui a ce marquage dans ce gang. Ensuite, on va avoir, eh bien, euh, trois caractéristiques. On a ici la caractéristique de mouvement, donc de 4, qui représente bien évidemment 4 pouces. On a ici la caractéristique d'endurance, quand viendra l'heure des combats, ça nous permettra d'avoir une référence avec la capacité d'attaque de l'adversaire, donc capacité d'endurance. Et ici, on a la capacité de points de vie, c'est-à-dire que cette figurine a 30 points de vie et pour qu'elle pour qu qu décède sur le champ de bataille, il va falloir eh bien, lui ôter ses 30 points de vie. C'est là, 30, c'est un gros chiffre, c'est ce qui fait de cette figurine-là un tank, puisque c'est la caractéristique de point de vie la plus grosse de la boîte de base. Ici, on va avoir, eh bien, son arme, donc bah, lui, c'est ses points. Vous hein avez bien compris que c'était une bonne grosse marmule et il va se fighter avec ses points. Et ici, on va voir la portée de son arme. Cela veut dire que euh, pour qu'il utilise ses gros points, il faut qu'il faut qu soit à 1 pouce d'un ennemi. Ici, ça va être eh bien, ses, ses dés d'attaque. 2 sur cette case-là veut dire que le la figurine aura 2 dés pour attaquer. Ici on va avoir sa force, donc euh, la force lui il a une force de 6, il est relativement, relativement puissant et donc cette force là va être comparée à l'endurance de son adversaire lorsqu'il va taper, ça va pouvoir déterminer les blessures qui vont être mises sur l'adversaire. Euh, pour faire simple, on blesse sur du 3, sur du 4 ou sur du 5 dans euh, Warcry et sur des 6 on fait des critiques. Alors pour blesser sur du 3, il faut que la capacité force soit supérieure à la capacité endurance de l'adversaire. Pour blesser sur du 4, il faut que la capacité force soit égale à la capacité d'endurance de l'adversaire. Et pour blesser euh, sur du 5, eh c'est lorsque la capacité force est inférieure à l'endurance de l'adversaire. Et ici, vous allez avoir la référence notamment pour le fait d'avoir des critiques, c'est-à-dire que cette, euh, quand la blessure passe, elle, fait, elle enlève 4 points de vie à l'adversaire. Et si vous avez fait un critique, c'est-à-dire un 6, eh bien, elle fait 8. Donc vous avez en gros le damage fixe ou alors le damage critique lorsque vous faites des 6. Voilà, on a fait le tour de cette carte, donc vous voyez en gros euh, tout ce qui va être afférent à la figurine et au combat et au déroulé de, de la partie, se passe beaucoup sur cette carte-là. Ça montre déjà la facilité d'acquisition du jeu en termes de, de règles. Donc ça, c'est intéressant d'avoir euh, voilà, toutes ces caractéristiques-là sur une carte. Pour les Iron Golems qui sont joués aujourd'hui par Benoît, donc on va avoir la grosse mule et euh, on va avoir euh, le leader, le leader de, du gang. Et on a un peu le, le larbin de la bande qui sera, qui sera celui-ci. Voilà, on va passer euh, immédiatement à la présentation de, bah, de l'autre faction, de celle qui va être jouée par, par moi-même pour cette partie. L'autre faction qui va être jouée eh bien, par moi-même sur cette partie playtest, ça va être les Untamed Beasts, les bêtes un peu indomptables, donc ça, ça sera mon gang. Euh, mais comme les Iron Golems, on a euh, l'affiche d'aptitude qui va être propre eh bien, aux capacités qui vont pouvoir euh, bah, buffer et puis euh, déterminer un peu un... Un, un gameplay de la faction et après euh, donc les différentes aptitudes sur lesquelles on reviendra au courant de la partie. Et après bien évidemment les figurines sur cette euh, faction là on est à 520 points donc j'ai un petit peu plus de points que Benoît. Et euh, ce qu'on va, qu va noter, donc bien évidemment, je ne vous représente pas les caractéristiques, euh, hormis le fait que ici vous voyez que le, la marque de faction change. Euh, voilà. Et ensuite, alors, ce qui est intéressant sur cette faction-là, c'est qu'on a, le, ce, ce, qu a ce, ce, ce jeune gangster, qui est déjà euh, une très belle figurine, en somme, euh, qui a deux types d'armes. Alors ça c'est assez sympa, euh, donc ce gars là, donc, vous voyez ses caractéristiques générales, et surtout il a deux types d'armes, donc en fait c'est un... un combattant sur lequel lors de son activation vous allez pouvoir choisir une arme ou l'autre selon ce que vous voulez faire, et lui en fait son arme... Euh, sa, son espèce de lance, elle a une caractéristique qui est particulière, elle a une caractéristique qui est particulière et qui va se référer bien évidemment euh, bien à l'icône qu'il a sur lui, c'est la caractéristique harponnage, on expliquera son fonctionnement tout à l'heure pendant la partie. Euh, voilà, donc euh, on joue un petit format playtest pour découvrir ce jeu avec vous et puis avoir, euh, vous faire nos premiers retours sur, euh, sur l'impression que, que nous, donne, bah, nous donne ce jeu. Et on va de suite commencer la game. Donc on va commencer la partie bien évidemment par la phase de déploiement. Pour déterminer qui se déploie en premier, il y a un jet de priorité. Alors il y a, a d'autres subtilités qui sont amenées sur le jeu qu'on vous laissera le plaisir de découvrir eh ben, en découvrant cette boîte de jeu. Là on, on va faire au plus simple pour vous présenter le jeu. Et donc ça va être ce jet de priorité qui va déterminer eh ben, qui se déploie en premier. Donc moi j'ai le dé euh, des beasts, tandis que Benoît a le dé des golems. Et donc celui qui gagne le jet se déploie en premier. Et eh bien c'est Benoît qui se déploiera en premier dans sa zone de déploiement. Donc c'est une zone qui est fixée à 10 pouces ici. On a fini le déploiement, on va commencer la partie. Il faut savoir que la partie se déroulera donc en trois rounds. Et que pour qu'un round se clôture, il faut que toutes les figurines aient été activées. Voilà pour l'emplacement la, la, de nos gangs pour le, ce, début de, ce début de bataille. Et là, le, le round va commencer par un jet d'initiative. Alors là, on va, on va juste prêter deux minutes d'explication sur ce jet d'initiative. Euh, on va faire chacun nos jets. Et moi, bien évidemment, j'ai les beasts alors que mon adversaire a l'aider euh, Iron Golem. Alors ce qui va se passer, c'est qu'on va euh, ben, mettre ensemble les jets qui sont des doubles, mettre ensemble les jets qui sont des triples, mettre ensemble les jets qui sont simples. Alors moi je vais avoir un double, et je vais avoir un deuxième double, et je vais avoir euh, deux simples, puisque ça c'est un 6, ça c'est un 4 c'est euh, ben euh, De son côté, Benoît, il est full simple, donc euh, en gros, il, il nous a fait un Yams, je pense que tu peux gagner un truc au Yams avec ça, 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est une suite royale. Donc lui, en fait, il n'a que des simples. Le fait qu'il ait euh, si simple et moi euh, que deux, c'est-à-dire que bah, j'ai 2 dés qui sont uniques et lui, il en a 6 ça veut dire que c'est lui qui va commencer à jouer. Ce G2D, il est euh, réitéré à chaque début de round. Maintenant, qu'on vous explique le fonctionnement. Ce pool de dés, c'est un pool de dés qu'on va garder pour l'ensemble du round. Et c'est là qu'on va vous expliquer le fonctionnement eh bien, de la carte d'aptitude. Donc, vous voyez, par exemple, euh, on va prendre euh, la première aptitude des Untamed Beasts, où il ne faut juste avoir le marquage euh, de la faction. Donc, toutes les unités peuvent le jouer. Ça va être euh, Fureur Sauvage. Et on voit, euh, entre, euh, eh bien, entre, entre parenthèses, avant il y a écrit double, ça veut dire que pour activer Fureur sauvage, l'aptitude Fureur sauvage sur un de mes combattants, il va falloir que j'utilise un double dans euh, mon, ben, mon pool de dés. Donc euh, je peux utiliser euh, les deux 1 ou les deux 5, donc une fois qu'ils seront utilisés pour cette, euh, cette aptitude, je ne les ai plus. Il faut savoir que les valeurs des dés comptent puisqu'il y a des aptitudes qui font référence à la valeur de votre dé. Alors on va la lire celle-là. Ajoutez 1 à la caractéristique de mouvement de ce combattant pour la prochaine action de mouvement qu'il effectue à cette activation. Et ajoutez 1 à la caractéristique d'attaque de prochaine action d'attaque qu'il effectue à cette activation. Donc là, en l'occurrence, la valeur de dé n'a pas d'utilité. Donc j'ai tout intérêt, si je veux claquer cette activation, à utiliser éventuellement mon, mon double 1, puisque après, il y a des valeurs de dé qui, qui feront référence à l'aptitude en elle-même, et généralement, plus le dé est haut, mieux c'est. Donc voilà pour, euh, voilà pour le fonctionnement des aptitudes, Donc vous voyez c'est assez intéressant puisque ça va vous permettre eh bien, de, de brainer sur, euh, sur vos aptitudes et sur votre style de jeu. Il faut savoir qu'en plus de notre pool de dés euh, qu'on a pour activer nos aptitudes, on a un joker. On a un joker qu'on va euh, immédiatement, euh, donc euh, le dé, chacun on va chacun avoir un dénoir, et on va déterminer à quoi ce joker va nous servir. Et, euh, et donc on va le mettre dans notre pool de dés, donc moi pour ma part, bah, je vais faire un triple 5. Et euh, Benoît a fait un double 6. Donc ça veut dire que ça, c'est euh, le, euh, le petit dé pour les, les malchanceux. Alors il faut savoir que le joker, euh, si Benoît ne veut pas l'utiliser, il pourrait aussi ne pas l'utiliser et le cumuler pour le round suivant. C'est-à-dire que quand il commencera son, son deuxième round, il aura deux jokers. Euh, là, il ne l'a pas fait, il a utilisé son 6, donc on va lui remettre son 6. Mais voilà, intéressant de le savoir. Euh, quand vous avez un GD euh, complètement fucked up, euh, pas obligé d'utiliser votre joker et vous pouvez le stacker pour le tour prochain. On commence la partie par la première activation de Benoît. Donc c'est parti pour la première activation. Il faut savoir qu'avec une activation pour une figurine, donc là, Benoît va activer son, go son, son gros golem, et bien, il peut faire deux actions. Donc c'est parti. Du coup, et bien, Benoît va se déplacer de quatre pour sa première action et il peut se redéplacer de 4 pour sa deuxième action. On va vous parler très brièvement des actions. Elles ne sont pas euh, si nombreuses que ça pendant le jeu, puisque vous, avez, vous pouvez faire une action de mouvement, comme ça a été fait. Vous pouvez faire une action de désengagement, quand vous êtes au, au corps à corps. Et vous pouvez faire une action de combat. Et la quatrième action possible, c'est l'action d'attente, qui va vous permettre en fait de, eh bien de, de minder, de brainer votre adversaire, et puis de bosser sur des tricks et des combos. Euh, on ne s'attardera pas là-dessus pour cette présentation, mais voilà, vous avez globalement vous avez la présentation des quatre activations possibles. Première, première activation pour la faction Untamed Beast. Euh, je vais de suite euh, activer mon personnage qui est Tici. Et euh, je, vais, bah, utiliser, euh, utiliser dé, je vais utiliser mon pool de dés. Je vais utiliser mon double As qui va être euh, défaussé. Et euh, je vais utiliser fureur sauvage. Donc, je vais rajouter un à sa caractéristique de mouvement. Et je vais rajouter un à sa caractéristique de combat. Ce qui va me permettre eh euh, d'atteindre le gros golem. Puisque sinon, je ne l'atteignais pas. J'étais à 4 pouces. Donc là, à 5 pouces, je peux me mettre à un pas. Puisque la portée de mon arme d'un pouce et ma deuxième activation et eh bien je vais taper, sur ma feuille de référence j'ai 4 dés d'attaque, j'ai une force de 4, il a une endurance de 5, je vais le toucher sur du. le blesser parce qu'en vérité il n'y a pas de touche je vais le blesser sur du 5+, les 6 sont des critiques, j'ai donc un dé supplémentaire grâce à mon aptitude qui a été activée et c'est parti, un max de 6 donc j'ai fait 3-5 qui feront euh, des damage simples, donc euh, bah, 3 x 2 je lui fais 6 PV et je lui fais 1 critique, c'est à dire 5 PV et euh, bah, du coup 6 et 5 11, donc je lui enlève 11 PV sur cette activation, c'est fat non donc du coup, j'enlève euh, un tiers des PV euh, sur la grosse brute, parce que j'ai fait un GD euh, bien crade quand même. Donc Deuxième activation euh, du côté de Benoît, il va faire une action de mouvement euh, de 4. Il va faire une deuxième action de mouvement de 4. Et ensuite, il va utiliser eh bien, son double 6 pour, euh, pour le lancer de Bola. Donc en gros, il va, il va faire une aptitude spéciale. Et euh, il va jeter 2 dés. Sur 4 ou 5, il fait 1 point de vie. Et sur un 6, eh il fait la valeur euh, du dé euh, qu'il avait sur son sur les dés d'initiative. Donc en l'occurrence, c'était des 6. Euh, donc là, bah, il m'enlève 1 PV. Donc activation suivante. Comme Benoît se rue sur moi, je vais me ruer sur lui. Je vais encore une fois utiliser euh, mon aptitude fureur Sauvage. Je vais claquer eh bien, mon pool de dés. Euh, alors là c'est un double qu'il me faut mais le fait que j'utilise un double sur mon trip ça me défausse complètement les dés donc là c'est activé il va avoir plus un mouvement et plus une attaque il va bouger de 5 il va venir se mettre à portée avec sa grosse hache et sur ses stats de base il a 4 les attaques plus 1 grâce à l'aptitude c'est parti j'ai une force de 4 il a une endurance de 4 donc je le touche sur du 4 enfin je le blesse sur du 4 plus euh, j'en fais 3 et je lui fais des pv 2 par 2 donc il prend 6 pv sur cette figurine là Troisième et dernière activation pour Benoît, puisqu'il n'a que trois figurines, il va faire euh, bah, ses deux actions de mouvement pour venir se positionner et se préparer pour le round 2. Troisième activation, je vais prendre mon lanceur de javelot, il va faire deux actions de mouvement, donc ça va l'amener à 8 pouces, il va venir se mettre ici, et ensuite dernière activation, dernière activation pour moi je vais activer euh, mon embête avec son épée tronçonneuse, non c'est pas vrai il a une épée normale il va venir se mettre pareil ici à un pouce, et il va taper lui il est moins fat, il a 4 dés mais il a une force de 3, du coup je vais le blesser sur du 5 euh, c'est parti euh, et ben il y a 2 deux, euh, deux qui passent, il y a un 5 et un crit euh, et ben ça fait euh, 2 et 4 ça fait 6 pv supplémentaires sur euh, sur ce gangster là il est mort puisque c'était le larbin de la bande qui était à 10 PV, c'est ça Et donc du coup, euh, premier mort sur le champ de bataille avec un gros coup d'épée. Euh, voilà. Alors il faut savoir que là, dans l'occurrence, dans ce scénario, ça n'apporte rien. Euh, hormis le fait de, de la gloire du sang euh, et l'honneur de tuer un mec sur la table de jeu. Ça, ça fait toujours Donc plaisir. là, on finit le, le round de 1. Donc comme vous l'avez vu, ça va assez vite. Après, on joue avec 4 et 3 figurines. Euh, on passe de suite au round de 2 et ça va commencer bien sûr par un jet euh, d'initiative, euh, donc c'est parti, avec cette histoire de double et de simple. Alors moi, j'ai un double de mon côté et un deuxième double de mon côté. Donc j'ai deux doubles et deux simples et, euh, et Benoît a un triple et un double. Il n'a qu'un simple, c'est donc moi qui vais commencer ce round. Pour ma première activation, eh bien, je vais activer mon mec au harpon. Je vais cramer un triple 6 puisque j'ai mis un 6 pour mon joker et je vais utiliser la capacité euh, harponnage. Là je vais euh, effectuer une attaque de tir avec euh, mon harpon à 8, donc j'ai 2 dés à force 4, donc 2 dés, qui blesseront sur du... 2 dés qui blesseront sur du 5, donc je ne fais rien. Par contre euh, vais... l'adversaire va devoir déplacer sa figurine de la valeur de mes dés vers moi, donc là c'était un... ma valeur de dés est 6, donc du coup il doit dégager 2 6 pouces vers moi. Et ma deuxième action d'attaque, et euh, pour ma deuxième action je vais lui renvoyer un coup de harpon dans le groin. Euh, bah, c'est pareil, deux attaques sur du 5, ça ne fait rien. Euh, mais je suis content parce que j'ai quand même harponné un type et ça, c'est pas négligeable. Première activation du round 2 pour Benoît, il va utiliser euh, son triple 5 pour activer euh, Bélier vivant sur, euh, bah, sur sa quête d'aptitude, sur sa carte d'aptitude. Et donc ce qu'il va faire, c'est qu'il va, va me coller en valeur de dés euh, euh, 5 PV, puisqu'il a fait 5. Donc du coup il fait sa phase de. il fait son activation, il fait son action de mouvement et il me colle 5 PV net. Et euh, bien évidemment, sa deuxième action, ça va être de me tarter le groin avec son énorme marteau point Et, euh, et ses 2 dés. Plus ça, blesse sur du... ça touche sur du 3. Et tu me fais donc 4 points, 4 points de vie supplémentaires. Donc je reprends 4 points de vie, ce qui me fait perdre 9 points de vie total. Deuxième activation pour moi, je vais activer euh, mon gros gars à la hache. Je vais utiliser mon double as et bien pour lui passer le plus en mouvement et le plus en attaque. Je vais me déplacer de 5 pouces euh, ici pour me mettre à 1 pouce et je vais jeter mes 5D. C'est sur du 4+, et les 6 font très mal. Et il n'y a pas de 6 et il n'y a, bah, a une touche, donc je lui fais 2 PV. Bon, dernière activation bah, du, round 2, du round 2 pour Benoît, puisque c'est sa dernière figurine. Et donc, il va utiliser son triple 4 pour utiliser une aptitude universelle, puisque vous avez les aptitudes de vos factions, mais sur les règles de base, vous avez des aptitudes universelles qui peuvent être appliquées bah, sur n'importe quelle faction. Et donc, tu vas utiliser ton triple pour faire... L'assaut. Pour faire l'assaut, donc ajouter un à la caractéristique d'attaque des actions d'attaque de ce combattant jusqu'à la fin de son activation. Donc il gagne un petit test supplémentaire. Il ajoute un à sa caractéristique de combat, il est déjà engagé avec moi, il va pouvoir faire deux actions d'attaque. Donc c'est parti, il me, touche sur... il me blesse sur du, sur du 4, j'ai dans du 4, t'as de la force 4. Donc il y a un critique et un normal, ce qui me fait 7 points de vie, 7 points de vie au total. Donc j'en avais déjà perdu 1, donc du coup j'en per... ai 8 de perdu et il va retaper dans la foulée. Et, euh, et du coup, il ne fait rien sur sa deuxième, euh, sa deuxième activation de bagarre. Je vais utiliser euh, mon gars avec sa grosse hache, ce genre de gangster, Il va venir se mettre ici à un pouce. Première action. Deuxième action, il va taper. Il a 3 d pour combattre et il va le toucher sur du 4. Il n'y a pas de 6. Par contre, il y a un joli 5. Et ça fait 2 PV supplémentaires sur, euh, sur ce gangster-là. Et ensuite, cette dernière activation de ce round. Je vais envoyer mon épéiste qui va venir ici un pouce, et qui va taper sur sa deuxième action, il a 4 d par contre il touche, il va le blesser sur du 5 euh, et il y en a, a qu'un, et donc je lui refais 2 PV supplémentaires, il a perdu combien de PV au total cet animal et on est à 4 et 2, il en a perdu 6 au total du coup, fin du round 2 euh, tout le monde commence à être sérieusement amoché là-bas on est à 3 contre 1 et là-bas on est à 1 contre 1, globalement ça veut dire que si euh, Benoît a l'init, je ne donne pas cher de sa peau, on va de suite faire le jet euh, d'initiative du Troisième et dernier round, c'est parti. Attention, le suspense est à son comble. Euh, je fais un double et deux doubles et deux simples. Et Benoît, de son côté, va faire un double et deux doubles et deux simples. Alors, en cas d'égalité, comment ça se passe Donc, comme on est sur une égalité brute, puisqu'on a tous les deux claqué notre joker pour avoir un simple supplémentaire, vu qu'on veut tous les deux commencer ce round, je tiens à sauver la peau de mon harpon magique. Euh, du coup, bah, ça va se jouer sur un dé. Euh, je fais un joli 4. Et Benoît fait un joli 2. Du coup, c'est moi qui gagne ce jet de D. C'est moi qui commence. Euh, mais comme, euh, comme je suis sport et qu'on est là pour se marrer avant tout, je ne vais pas activer mon harpon parce qu'on va tous le regarder mourir en live. Je vais activer ma grande hache. Et je vais lui faire. Euh, je vais utiliser un double pour lui passer le plus en attaque. Et je vais faire deux actions de combat. Euh, donc, il a, il a 5D. Hop euh, il fait deux blesses qui font 4 PV chacune et deuxième action de combat attention on veut voir un 6, c'est ce qu'on veut voir c'est un joli 6, et bah écoute il y a deux 6 qui sont bien crados et, euh, et les, 6 font, les 6 font 5 damage, donc il y a 2 6 qui fait 10 PV sec. Donc là, j'en enlève, euh, bah en enlève 10, et au, à l'action précédente, j'en ai enlevé 4, euh, ce qui nous fait 14. Il avait 6 PV déjà d'enlever, ça fait 20 PV tout rond, il a 20 PV, donc il meurt euh, sur cette activation-là. La seule et unique activation pour ce round de Monox, c'est la seule figurine qui lui reste. Et il va utiliser son triple bah, pour se faire le plus une attaque, et il va se faire plaisir, il va faire ses deux actions d'attaque. Donc euh, il, touche sur, il blesse sur du 3+. plus. Bûche, Donc là, ça fait combien de PV Ça fait euh, 3 fois 4, ça fait 12. Mmh. J'avais déjà perdu 8. Là, il vient de m'enlever 12 supplémentaires, donc je meurs. Euh... Donc là, il a, fait, il a fait sa première activation, qui était une activation de combat. Et il va faire sa deuxième activation, qui va être une activation de mouvement. Et il va se déplacer et il va prendre euh, l'objectif euh, de, euh, bah, de façon à le contester. Euh, ce que je vais faire, moi, bien évidemment... Euh, j'ai encore un double et je vais utiliser, je n'ai même pas besoin d'utiliser, donc j'ai euh, deux actions de mouvement que je vais faire, de toute façon je vais venir me mettre sur cet objectif là, donc on sera chacun sur l'objectif et l'objectif sera contesté, lui va, va juste rester posé sur son objectif pour finir la partie. Donc ce qui se passe, c'est que euh, eh bien, cet objectif-là est contesté, donc euh, il n'est pas marqué. Cet objectif-là, il n'y a personne dessus. Et du coup, bah, on va dire que je gagne cette partie 1-0. Ça n'a pas un grand intérêt de savoir qui a gagné cette partie, puisque vraiment, le but était de vous présenter euh, les fonctionnements et les, euh, bah, le gameplay du jeu, ce qui est chose faite. Et donc, on va vous présenter les bêtes qui sont aussi disponibles dans la boîte de base. Donc c'est des, euh, des bêtes qui sont activées sur, euh, sur les scénarios grâce aux cartes Péripéties. Donc en fait c'est des bêtes qui vont se rajouter sur la table euh, de façon aléatoire par rapport aux cartes et qui pourront être activées aléatoirement par l'un ou l'autre des joueurs en, en comptant comme une activation pour eux. Donc en gros c'est des, des Zad qui vont être à disposition des joueurs et qui sont censés représenter des créatures monstrueuses qui viennent mettre le bazar sur ces batailles de gang dans le jeu Warcry. Et bim on se retrouve pour la fin de cette vidéo. Vous avez pu découvrir, eh bien, la partie. Euh, vous avez pu découvrir le gameplay de Warcry. J'espère que bah, j'espère que ça a été assez clair, assez explicite. Je pense que ça, c'était bien. Je pense oui, la défaite est explicite. Ouais. Mais euh, outre ça, euh, c'était vraiment. Donc, on a fait un scénario custom. L'intérêt vraiment, c'était de vous présenter le gameplay. Euh, donc, c'est une partie qui a été simplifiée. Il euh, y a pas mal d'autres facteurs qui rentrent en compte dans le jeu. Donc, tout ça, tu me l'as expliqué, mais on n'a pas voulu se compliquer la tâche pour cette vidéo-là. C'est une vidéo de présentation et de playtest. Euh, voilà. Je me tourne vers toi parce que tu commences à avoir, toi, plus d'expérience sur ce jeu. Tu m'as dit que vous l'aviez testé. Et puis, tu commences à. à, à bon, dès qu'on teste ce genre de jeu, on a envie de réfléchir sur les finesses, les subtilités, les tricks. Exactement. Euh, Est-ce que tu peux nous donner, toi, ton ressenti sur ce jeu-là Alors, c'est un jeu d'escarmouche, mais il est finalement très facile à prendre en main. Mais en même temps, il révèle une complexité surprenante. Parce qu'avec tous les systèmes d'activation, d'attente, d'aptitude, de cumul d'aptitude qu'on peut faire avec différents personnages, différents rôles tactiques, etc., on arrive à des belles combos, à vraiment pousser le jeu pour en faire un vrai wargame stratégique. Ouais. Moi, j'adore. Et toi, du coup Alors, eh bien, écoute, moi, euh, première partie, donc effectivement, à la première lecture, on... enfin, je, je pense comprendre que. Euh, les subtilités du jeu vont venir sur ce jet d'initiative et sur les cartes d'aptitude. Je pense c'est ça qui va permettre En fait c'est ça qui, qui, qui te permet, qui permet au jeu de sortir euh, de la simplicité de activation action, euh, quatre actions différentes. Je jette les dés, y a sur le truc. Donc c'est vraiment en fait les subtilités de la carte d'aptitude qui vont donner l'intérêt du tricks de jeu. Alors c'est intéressant parce qu'il y a des euh, aptitudes propres aux factions, il y a des aptitudes qui sont euh, disponibles pour tout le monde. Euh, après, il faut voir comment le jeu se complète avec les autres aptitudes. On n'a pas montré toutes les aptitudes sur la, la carte, mais il y, y a des trucs assez intéressants. Euh, moi, j'ai trouvé le jeu cool, très sincèrement. C'est vraiment cool. Euh, la simplicité d'accessibilité, il n'y a, a pas à dire. Ça, ça fait le taf. La prise en main est bonne. Les figurines sont magnifiques. Ça, de toute façon, euh, je pense qu'il n'y a, a même plus, euh, il a, a plus rien à prouver de la part de Games Workshop en termes de figurines. On est très largement au-dessus. Alors moi, je suis pas Porté sur l'univers euh, médiéval, enfin je suis pas porté sur l'univers d'Age of Sigmar que je ne connais vraiment très peu. Euh, J'ai joué à Night Vault euh, où là la subtilité vient des decks de cartes, du deck building. Là on est clairement sur autre chose donc ça rend aussi le jeu tout à fait intéressant et complémentaire avec ce qu'on retrouve sur euh, bah, les différents univers d'Age of Sigmar. J'ai testé aussi le jeu Age of Sigmar pour, euh, pour découvrir le jeu euh, qui est très proche de 40k globalement. Mais là, on a on a une autre approche. Clairement, Games Workshop vient amener une autre approche du jeu. J'ai pas testé Kill Team, donc je sais pas ce que donne Kill Team réellement. Je sais pas si ça ressemble à ça d'ailleurs, Kill Team. C'est un peu différent quand même. On est plus proche d'un 40 000, alors que là, on a vraiment une différence par rapport à of Déjà, on a l'alterné qui est super cool et qui changerait vraiment. Ouais, là, le, moi, alors ça, ça clairement, j'avais déjà kiffé vraiment kiffé ça sur euh, Night Vault. Et, euh, et là, bah, encore une fois, je kiffe, je valide le système d'action de, bah, de, alternée. Ça crée une véritable interactivité et, euh, et ça rend le jeu super intéressant parce qu'en fait, ça, ça t'oblige à t'adapter à l'action adverse tout simplement. En fait. Tu dois t'adapter à ce que fait ton adversaire, donc il y a de la réflexion de jeu. C'est super dynamique on s'ennuie pas. Ouais. Donc euh, ben, moi je suis emballé, globalement première partie ça me ça me plaît, euh, le, le gameplay a l'air vraiment cool, euh, simple, simple et accessible. Donc euh, je pense qu'il faut, il faut, il faut, il faut tester et puis il faut voir surtout bien évidemment on va voir comment le jeu euh, s'approfondit avec les sorties. Là, il y a déjà six factions qui sont annoncées. Je pense qu'on sait que quand Games se lance sur un jeu, ils ne font pas semblant. Donc on a déjà six factions. Il y a les cartes pour les mecs qui ont d'autres factions dans Age of Sigmar qui pourront les jouer. Donc euh, très intéressant. Moi, j'ai vraiment envie de me pencher dessus. On verra si on approfondit le truc avec la chaîne. Euh, en tout cas, on est preneur bien évidemment de vos retours. Si vous avez testé Warcry, eh bien, euh, faites-nous vos retours en commentaire dans la vidéo. N'hésitez pas. Euh, si vous n'avez pas encore testé... Eh euh, euh, bien, bah, venez le tester chez nous. Exactement. exactement. 14, on vous accueille avec plaisir pour tester Warcry. Il faut, il, faut, il faut le tester, de toute façon je pense qu'il y a des jeux qui se testent vraiment savoir si on a une affection mmh. sur le gameplay. Donc, bah, N'hésitez pas, à allez, euh, allez, allez voir Benoît, euh, il, il vous fera tester ça avec grand plaisir et puis tu maîtrises bien le truc en plus. Donc, ça commence à s'en ouais. sortir Cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu, si c'est le cas pensez à mettre le petit pouce bleu des familles, à vous abonner si ce n'est pas fait et à activer la petite cloche de notification, c'était un sketch Warcry. Vous nous retrouvez bien évidemment sur Facebook, sur Instagram, si vous souhaitez soutenir la chaîne pour aider au développement, vous pouvez nous découvrir aussi sur Tipeee. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos sur Commander TV. Ciao les seigneurs de guerre